Nous nous occupons du dépannage, de l'entretien des machines. Et voilà, donc on est amené à se déplacer dans l'usine pour réparer les machines. Qu'est-ce qu'on vous demande de, de faire comme opération d'entretien sur ce matériel Donc nous avons des lubrifications, des graissages. Il y a des pièces qui sont soumises à l'usure, donc nous avons un préventif euh, pré programmé avec des remplacements de pièces systématiques, type roulement, rotule, palier de glissement. On ne s'ennuie pas, euh, on voit beaucoup beaucoup de machines, euh, on rencontre énormément de monde. Ça nous arrive même de croiser du personnel étranger de, qui viennent installer des nouvelles machines, donc euh, c'est un côté intéressant aussi. Ce métier-là euh, a un côté intéressant parce qu'on euh, se sent un peu indispensable vis-à-vis -vis de la production et des, donc des opérateurs qui, qui ont besoin de nous pour euh, résoudre leurs problèmes de panne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait jamais les mêmes journées, c'est tout le temps différent, ça évolue, la technologie évolue vite. Donc c'est ça qui rend intéressant. Il n'y a jamais de routine.